Les conséquences de l'apparition de, de l'imprimerie à caractère mobile sont irréversibles en Europe sur trois points, qui sont la hausse exponentielle du nombre de livres en circulation, la baisse du prix du livre et la montée en puissance de l'édition en langue vulgaire. Euh, L'édition en langue vulgaire permet de toucher un second cercle de lettrés des gens qui étaient alphabétisés, une population essentiellement urbaine qui était alphabétisée mais qui n'avait pas les moyens de, de posséder de, un grand nombre de livres, des collections de livres. Les livres qui sont euh, édités, publiés à l'attention de cette clientèle reprennent certains classiques médiévaux, euh, notamment des œuvres littéraires qui, qui étaient déjà Prisé par la clientèle urbaine mais c'est vrai qu'on diversifie aussi on, on élargit vraiment l'éventail des possibles en touchant à des domaines de la vie quotidienne. On publie par exemple en langue vulgaire des ouvrages pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, on publie des ouvrages pratiques qui, traînent de, qui traitent de, de cuisine, de pharmacopée, euh, d'arboriculture, on publie des choses extrêmement éphémères, périssables comme des calendriers et on publie évidemment des textes littéraires. Euh, qui sont souvent à, à mi-chemin entre le divertissement et la morale, c'est souvent le cas pour cette période, et qui peuvent être donc des pièces de théâtre, euh, des farces euh, ou des, euh, des romans. Les romans de chevalerie sont peut-être euh, euh, les textes littéraires médiévaux qui, auront finalement, qui seront le, le mieux transmis à la modernité grâce à l'invention de l'imprimerie.